Merci. Gloire à Dieu. C'est comme si vous aviez un micro. Hein, pour que votre, vie, votre voix revienne. Je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et tous vos désirs et les désirs du ciel pour vous. Que Dieu l'accomplisse ce soir au nom de Jésus. Le ciel est chargé pour déverser quelque chose sur toi. Les nuées de miracles, les nuées de salut et les nuées de guérison, les nuées du surnaturel venant du ciel sur ta vie, ce soir, c'est ta soirée, je recevrai, je vais posséder, je vais expérimenter, la, la puissance, la visitation glorieuse du Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour cette heure. Le Ciel est chargé à déverser les bénédictions et la gloire du Ciel sur chacun de nous ce soir. Et nous prions que ce dernier jour de cette croisade mondiale d'ici au Ghana, nous demandons que tous les désirs de ton peuple, toutes les prières de ton peuple, toutes les pétitions de ton peuple, Exauce immédiatement ce soir au nom de Jésus. La joie dans chaque vie, l'allégresse dans chaque vie et la puissance miraculeuse de Dieu dans chaque vie manifestée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Je doit dire au monde entier pour vous asseoir. Les choses glorieuses qui se passent à Accra au Ghana. Dieu vous aime tous. J'aime votre langue, et le Seigneur bénira chacun de nous, quand vous choisissez ce que le Seigneur vous présente, au nom de Jésus. En Josué 24, verset 15. Josué 24, 15 et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, le Dieu du ciel, le Dieu de gloire, le Dieu de fidélité, le Dieu de grâce et de miséricorde, il a dit à Abraham, il a dit qu'il conduira ses descendants sur la terre promise, Dieu voulait que tout le monde aille dans ce pays agréable, dans cette terre promise. La promesse est venue de l'éternel, de Dieu parfait du ciel. Il voulait qu'ils aient la gloire dans leur vie, les bénédictions dans leur vie. Mais il a donné à l'homme le choix qui aurait pensé parce qu'il est Dieu. Et il sait ce qu'il veut pour nous. Et il sait il connaît la bonté qu'il a promise à chacun. Et il sait ce que ses bénédictions feront dans nos vies. Nous aurons pensé, oh, j'ai décidé que tu le veuilles ou pas. Tes promise, vous devez aller là-bas, la bonté et la beauté qui se trouve là-bas. Mais l'homme est un agent moralement libre et il met le choix dans nos mains et il dit choisissez aujourd'hui, aujourd'hui ton jour à toi, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Où les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, où les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le choix nous revient ce soir. C'est pourquoi je vous envoie le message ce soir, le choix de l'homme du jour glorieux ou ténébreux de visitation. Jour glorieux ou jour ténébreux. Tout se trouve dans nos mains. Et le Seigneur dit, tout ce que tu choisis, je te le donne. N'est-ce pas que c'est merveilleux que Dieu ne te prédestine pas au mal Il ne te marque pas pour la damnation. Il dit, tu ne peux pas aller en enfer par le choix d'une autre personne. Et, et, dit Il dit, tu ne vas même pas souffrir à cause du choix de Dieu. Le choix te revient. Glorieux ou ténébreux, le choix te revient. Heureux ou triste, le choix te revient. Heureux ou triste, le choix te revient. Plein d'espoir ou désespéré, le choix te revient. Une... Une vie glorieuse ou sombre, le choix te revient. Guéri ou malade, le choix te revient. C'est pourquoi je vous parle du message, le choix de l'homme, du jour glorieux ou ténébreux de visitation. Il y a trois choses à considérer. Premier point, le jour glorieux de visitation choisi par le sage. Nous parcourons la vie, ce que nous devenons. Dieu a son plan, Dieu a sa puissance. Dieu a sa bonté qu'il établit pour chacun. Mais ce que tu deviens, te revient. Il te donne le choix d'être sage. Le jour glorieux de visitation choisi par le sage. Il y a des gens qui ne sont pas aussi sages. Nous ne parlons pas de la sagesse des livres. Nous ne parlons pas de l'intelligence en tant que sagesse. Nous ne parlons pas de réaliser pour ce type de sagesse. Il y a des gens qui foutent leur vie en l'air, leur destinée en l'air, par leur choix. Il y a des gens qui rejettent leur vie et laissent leur vie entre les mains du diable et lui permettent d'en faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui n'acceptent pas et ne permettent pas à n'importe qui de venir prendre leur véhicule et d'amener ça n'importe où parce qu'ils sont très vigilants sur leur véhicule. Mais ils ne veillent pas sur leur corps, sur leur âme et leur esprit, autant qu'ils veillent sur leur véhicule. Il y a des gens qui ne sont pas vigilants sur leur avenir, sur leur destinée, comme ils sont si vigilants et veillants sur leur épouse. Et le mari ou la femme est toujours là, veillant, en train de regarder. Et quand quelque chose veut s'approcher de son mari, jamais, oh, pendant que je suis vivant. Mais ils ne sont pas aussi veillants sur la gloire, sur la gloire que Dieu veut qu'il ait. La gloire et tout ce qu'il veut, le ciel, tout le monde peut prendre ça. Mais ils s'en foutent de ça. Mais ils veillent sur le agent. Si une somme d'argent sort de ce compte, il cherche. Comment c'est sorti? Il cherche les détails. Et les agents de banque doivent expliquer sur ce qui s'est passé. Autant ils sont vigilants sur leur compte bancaire, mais ils ne veillent pas sur leur destinée, sur leur vie éternelle. Deuxième point, le jour ténébreux de visitation choisi par le, vega, vega, le vagabond. Le troisième point, c'est le jour gracieux de visitation choisi par celui qui est bien disposé. Choisissez aujourd'hui. Faites un bon choix aujourd'hui. Quelqu'un dit Ah, je ne ferai pas de choix. Je ne dirai rien. Je n'irai pas à gauche ni à droite. Je vais rien dire, je serai neutre. Mon ami, il y a toujours deux voix. Il y a toujours deux choix. Si tu ne choisis pas le bien, c'est qu'automatiquement tu as choisi le mal. Voici la nourriture. Et je veux que tu manges. Ah, je ne ferai aucun choix. Si tu ne choisis pas de manger, automatiquement tu as choisi de rester affamé. Ah, j'ai soif. Voici l'eau à boire. Fais ton choix. Prends le verre d'eau, bois. Je ne choisirai rien. Une fois que tu n'as pas choisi l'eau, tu as choisi ta soif. Tu as choisi de demeurer assoiffé. Et c'est lorsque nous faisons une décision délibérée, nous faisons un choix délibéré. Il y a des multitudes dans la vallée de la décision. Et tu dois prendre la décision pour dire, je choisis la vie, je choisis la gloire, je choisis la grâce, je choisis le salut, je choisis la pensée de Dieu, le plan de Dieu pour ma vie. Alors, au dernier jour, tu auras le jour gracieux, glorieux, de la visitation choisie par celui qui est bien disposé. Premier point maintenant. Premier point. Le jour glorieux de visitation choisi par le sage. Deutéronome 30, le verset 19. C'est Dieu qui parle maintenant à tout le monde J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel Et la terre Moi le Dieu du ciel J'ai mis devant toi la vie Et la mort La bénédiction et la malédiction Choisis la vie Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Je ne veux pas que tu meurs prématurément. Je ne veux pas que tu meurs. Et je ne veux pas que tu meurs de façon démoniaque. Et je ne veux pas que tu meurs d'une mort de condamnation éternelle. Même si je ne veux pas que tu meurs. Le choix te revient. Tu vois la vie. J'ai mis ça devant toi. Et c'est à toi de prendre la décision. Et c'est à toi de choisir. Mais j'ai mis aussi la mort devant toi. Je ne pouvais pas forcer Adam et Ève à demeurer. Dans le jardin d'Éden, merveilleux, et je ne peux forcer aucun de ses descendants de choisir quoi que ce soit, mais je veux te dire une chose, je t'aime, j'ai mis la vie devant toi, j'ai mis la mort devant toi, maintenant il te revient de faire ton choix. Alors il dit, il dit, « Choisis la vie afin que toi et ta postérité, vous vivez. » Et parfois, le choix du papa, le choix de la maman, affecte le choix des enfants. Papa est honoré, papa est respecté. Et donc, les enfants pensent que son choix sera bon pour eux. Si tu choisis la vie, comme mère, comme un père, le choix affectera tes enfants. Si tu ne choisis pas la vie, je suis neutre. Je ne peux pas prendre une décision. Je ne veux pas prendre une décision. Je vais attendre de voir. Attendre et voir. Ce retard va affecter aussi tes enfants. Malheureusement, quand tu reviendras faire le choix, les enfants oh, seraient déjà rigides. Ils ne pourront plus faire le choix. Et ils diront à papa, maman, Choisis maintenant Jésus. Ah, nous on a déjà fait notre choix. C'est déjà tard. Et les choix que tu fais vont affecter tes enfants, affecter ta descendance et de façon permanente. Voyons le verset 20. pour aimer verset 20 pour aimer l'éternel ton Dieu pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui car de, cela dépendra dépend de la, ta vie Dieu est ta vie quand tu choisis Dieu nous choisissons la vie Si Dieu est ta vie Si nous choisissons Dieu, alors nous choisissons une vie heureuse, nous choisissons une vie positive, nous choisissons une vie prospère. Si tu choisis Dieu, tu choisis la vie. L'opposant, L'opposition de Dieu, c'est Satan. Si tu ne choisis pas la vie... automatiquement, par ton, ton non-choix, tu choisis la mort. Si Dieu est ta vie, Satan est l'initiateur de ta mort. Ceux qui ont choisi Dieu, et ils prennent et s'en vont, ils sont isolés des autres, ils sont détachés des autres, parce qu'ils ont choisi la vie. Et les autres, et les autres qui n'ont pas choisi Dieu, et qui n'ont pas choisi la vie, qui n'ont pas choisi Christ, alors ça, Dieu va séparer les autres, et maintenant Satan viendra et dira, ah, puisque vous n'avez pas choisi la vie, puisque vous n'avez pas choisi Dieu, alors vous m'avez choisi, venez avec moi, et ainsi, puisqu'ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté la vie, ils seront avec Satan pour toujours, qui as-tu choisi Nous sommes pendant la croisade depuis quelques jours. Finalement, tu as choisi qui Somme 119, verset 1. Somme 119, le verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Ils ont choisi l'éternel. Ils ne suivent aucune autre voie. Ils ne choisissent aucune voie. Ils sont heureux. Les athées sont là pour leur dire « Bon, tiens, écoutez, écoutez merci. J'ai déjà fait ton choix. Garde ton invitation. L » Les idolats sont là pour affecter leur vie, pour détourner leur vie. Mais ils vont dire, non, non, gardez ce que vous avez. J'ai déjà fait ton choix. Dieu est la vie. Et j'ai choisi Dieu. Les gangs du monde. Les gangs d'occultisme dans le monde. Et les gangs sont là, frappent de maison en maison pour l'évangélisation. À l'école, ils vont vous inviter. À l'université, ils vont vous inviter. Et ils vont essayer de vous inviter. Mais choisis la vie, choisis Dieu. Verset 2. Verset de heureux ceux qui le cherchent, ceux qui cherchent ses préceptes, qui le cherchent de tout le cœur. Oui, ils ont fait le choix et ils suivent Dieu, ils marchent avec Dieu, ils suivent ses préceptes, ils ont fait le choix de Dieu, la vie. Tout le cœur est rempli d'excitation, l'excitation de Dieu. Il n'y a plus de vie dans le cœur. Qui peut être livré à quelque chose de mauvais, de péché. Il le chère de tout le cœur. Et verset 3. qui ne commettent point d'iniquité. Parce qu'ils ont choisi le Seigneur. Ils ont choisi la vie. Et Dieu est saint. Saint, saint, saint, l'éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa bonté. Et il choisit ce Dieu, il choisit cette vie de toute leur âme et de toute leur force. Et il n'y a aucun aimant en eux qui attire les choses mondaines du monde. Il ne pratique pas l'iniquité. Ils ne marchent pas dans la voie du péché et de l'iniquité. Parce que leur cœur et leur vie ont été saturés par la justice et par la loi de Dieu. Et ils marchent dans ces voies. C'est le choix que Dieu t'appelle et appelle chacun de nous à faire. Pour qu'au dernier jour, que ce soit un jour agréable parce que tu as choisi comme un sage. Voyons le verset 30 de Somme 119. Je choisis la voie de la vérité. J'ai choisi. L'homme annonce au diable, il dit ne viens pas chez moi, j'ai déjà à faire mon choix. Il parle aux ténèbres de ce monde, de ce cercle présent. « Ne me dérangez plus, j'ai déjà fait mon choix. » Il parle à ceux-là qui cherchent des adeptes, des suiveurs et qui veulent les aider à perpétrer leur mal. Il dit Ne vous souciez pas de moi, j'ai déjà fait mon choix. Quel choix as-tu fait Et quand est-ce que tu as fait le choix Tu peux faire le choix ce soir. Et Satan te laissera tranquille. La maladie te laissera tranquille. Tu n'as pas dit Amen à cela. Hein? Toutes les puissances des ténèbres te laisseront tranquille. Cet homme. Cette femme, tel qu'il parle, telle tel qu qu'elle parle, cet homme, cette femme, ce garçon, cette fille, il n'est plus disponible pour Satan ou le péché, tel qu'il parle, tel qu'il vit, tel qu'il maintient sa conviction. Il, elle a fait son choix et personne ne peut plus l'approcher. J'ai choisi la voie de la vérité. L'erreur n'est plus accueillie ici. La fausseté n'est plus accueillie ici. Les faux prophètes ne sont pas accueillis ici. Et les gens qui distraient les gens et les conduisent sur la voie du, du péché... Ne venez pas ici car j'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Dès que tu fais un choix pareil à partir de ce moment-là, la grâce et la bonté vont t'accompagner dans ta vie. Satan va te voir et tourner ailleurs. La maladie ne pourra pas s'attacher à toi. Ta vie sera pleine de sourires et de rires. La joie et l'allégresse. Parce que le Dieu de vie, le Dieu de paix, le Dieu Tout-Puissant que tu as choisi ne t'abandonnera jamais et ne te laissera point. Deuxième point. Le jour ténébreux de visitation... choisi par le vagabond... L'entêté... Je vous ai déjà dit que... Dieu a placé le choix devant vous... La gloire... C'est terminé... La gloire dans ta vie... Mais si tu dis... Je ne sais pas... Je ne sais pas ce que je vais choisir... Et si tu ne choisis pas la bonté de Dieu... Tu ne choisis pas la grâce de Dieu. Tu ne choisis pas la bonté qui appartient à Dieu. Ça veut dire que tu as choisi automatiquement les autres choses. Et ta vie est ténébreuse. Ce ne sera pas la faute à Dieu. Ce sera ta faute. Si ta vie est triste, attriste. Ce ne sera pas la faute à Dieu, ce sera ton choix. Si ta vie est remplie de tristesse, de ténèbres, de ténèbres, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est ton choix. Si dans la ville a ce souci de toi, et toi même, tu as soucié par rapport à ta vie, ta vie est complètement vide, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est ta faute. Il t'a déjà dit de choisir le bon chemin. Et tu as choisi le mauvais chemin. Si, si tu pleures et à trister, qui vas-tu condamner Si tu viens fouler au pied par les puissants de ce monde, qui vas-tu condamner? Et si tu meurs dans ces conditions, pour te retrouver dans une éternité ténébreuse, mon ami, qui vas-tu condamner? Ton choix sur la terre détermine ton état pendant que tu es ici et finalement ta destinée quand tu seras de l'autre côté. En Joël chapitre 2, le verset 1. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'éternel vient car il est proche voyez le verset 2 de... Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des temps. Voici ce qu'il nous dit ici. Il dit que c'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Joie n'est pas le seul qui nous le dit. En Sophonie, chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'éternel est proche. Il y a un jour de paye. Tu peux travailler pendant 30 jours, mais rien n'est payé chaque jour. Mais il y a un jour où on va payer. Tu peux pécher tous les jours. Et l'obscurité, le brouillard ne viennent pas à la fin de chaque jour. Mais il y aura un jour de paye. Tu peux cracher au visage à Dieu. Tu peux blasphémer son nom. Et tu dis ah, si Dieu tue en haut là-bas, floppe-moi que je meurs. Et je vais mourir. Il peut ne pas te répondre ce jour-là. Mais il y aura un jour de paix Et il sera un jour de ténèbres Ce sera un jour de ténèbres d'obscurité Le jour, grand jour de l'éternel est proche, il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Verset 14. Verset 15 nous dit. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Et verset 18. Ni l'argent argent, ni le ne pourront pas les délivrer. Au jour de la fureur de l'éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Il y a un jour de gloire. Il y a aussi un jour d'obscurité et de ténèbres. Je veux te rappeler que le choix revient nous revient. Et et Jésus a déjà tracé le chemin pour que nous puissions avoir la gloire à la fin, même dans le monde où nous vivons. Mais le choix est dans nos mains. En Romains 2, le verset 4. Romains 2, 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance Je ne me suis pas repenti, mais je suis guéri. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Je n'ai rien changé dans ma vie, je n'ai rien au de ma vie, mais je me suis marié, j'ai des enfants. Ça, c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Et il dit, tu as des difficultés à faire le choix. Je veux t'aider à faire un bon choix. Je t'ai guéri. Dieu dit, je t'ai délivré. Dieu dit, je t'ai béni. Et tu dis, ah, moi je n'ai rien changé, je n'ai rien fait. Et tu hausses les épaules maintenant. Et tu dis, ah, je n'ai rien fait de ce que ces gens se disent. Pourtant, je suis béni, j'ai l'argent, j'ai les diplômes, j'ai ceci, j'ai cela. Ah, où mettrais-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité Ne reconnaissant pas que la montée de te pousse à la repentance. Voyez le verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Tout ce qu'il fait pour toi. Il veut que tu comprennes. Hein? C'est pour te pousser à faire un choix. À choisir le Seigneur qui est bon et si merveilleux envers toi. Mais si tu dis, regarde comment je suis fort, regarde comment je suis chanceux, regarde comment je suis prospère, regarde comment je suis bien portant, je suis même plus fort que ceux-là qui prétendent être repentis. Pour cela, tu enduis ton cœur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il est mon guérisseur. Et je suis aussi fort, aussi solide que mes pieds peuvent l'être. Et pour cela, tu enducis ton cœur. Mais dis pas ton endurcissement et pas ton cœur impénitent. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de jugement. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au, au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu est bon envers nous, mais il ne veut pas que nous prenions sa bonté à la légère et que nous le crachions vis parce qu'il est bon. Nous ne sommes pas prêts à nous repentir. Et nous qui sommes les croyants devons comprendre. Le plan de Dieu, le programme de Dieu et la main dont Dieu travaille. Tu parles, parles à quelqu'un qui est un pécheur. Tu parles à quelqu'un qui est rétrograde. Tu parles au pécheur, tu parles à autre grade, et il te dit, ah, si je te donne mon témoignage, ah, tu sauras que Dieu est avec moi. Va-t'en avec ton témoignage, va-t'en avec ce que tu es en train de dire. Mais tu ne dois pas l'abandonner, parce qu'il n'a rien compris. Ce, ce, ce, ce qu'il dit là, va au-delà de ce que tu dois comprendre, parce que la bonté de Dieu envers lui doit le pousser à la repentance, à changer de vie. Changeons de nos voies, détournons-nous du mal... Donc, ne laissons pas ce que nous voyons nous séduire ou nous trompe par le sourire des gens ou par certaines choses qu'ils manifestent. Et Même nous qui venons à la croisade, il y en a qui viennent pour dire, ah, je n'ai pas besoin de guérison, je n'ai pas besoin de ceci ou de cela. Tout de même, la bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance pour que nous choisissions le jour glorieux. Troisième point maintenant. Le jour gracieux de visitation choisi pas celui qui est bien disposé. Le jour gracieux, nous sommes toujours au jour de la grâce. Peu, peu importe la distance, quand tu as déjà parcouru très loin de Dieu, dit, je t'attends, il est venu à toi. Il est resté là. Il dit, tu es ma créature, viens. Tu es un pécheur, viens. Tu l'as regardé et tu, tu es parti. Il t'appelle encore. Je t'attends toujours ici. Je veux la vie pour toi. Et crie comme une trompette. Et il crie comme quelqu'un qui crie très fort. Il dit, je suis toujours là. Je suis mort pour toi. Je veux que tous tes péchés soient pardonnés. Je veux la grâce dans ta vie. Je suis guéri. Oui, je te donne cela pour l'utiliser, pour t'attirer, pour t'inviter. J'ai un emploi, un bon emploi. Oui, je t'ai donné cela comme un grand incentif pour t'inviter vers moi. Je t'attends toujours. Finalement, tu viens. Ce soir, tu viens. Tu fais ton choix ce soir. Tu fais ton choix ce soir. Ou bien tu veux choisir une vie brève sur la terre menée dans le péché comme tu veux. Ou bien tu veux choisir la vie en Dieu pour vivre dans l'éternité. Le choix te revient. Quand tu fais le choix, et tu viens au Seigneur, et il te reçoit gracieusement, qu'est-ce que nous allons voir dans ta vie C'est comme si tu ne dis pas de maintenant Que la beauté de Jésus soit vue en moi. Oh, que j'étais vilain. Que j'étais terrible. Quand j'étais dans ces œuvres de la chair. Oh, j'étais destructeur. Je, la vie était dangereuse à l'époque. Maintenant, j'ai fait mon choix et je suis venu. Que la beauté de Jésus soit vue en moi. Que sa compassion merveilleuse. Comme nous venons au Seigneur. Avant que nous ne venions. Nos vies étaient à la renverse. Notre langage était sale. Notre habillement était tentant. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous, nous allions, là où nous allions, il y avait l'impureté dans tout ce que nous faisons. Maintenant, quand je fais mon choix, toutes ces œuvres de compassion peuvent être vues maintenant. Ô oh, toi, Esprit divin, Esprit puissant, Esprit merveilleux, toi, Esprit divin, Raffine toute ma nature Quand nous faisons le bon choix Et quand nous venons à Dieu Nous choisissons la vie, la vie divine Alors il raffine toute ma nature Je me sens heureux Je me sens béni Je me sens glorieux Parce que maintenant, ma nature a été changée par le Seigneur. Jusqu'à ce que la beauté de Jésus soit vue en moi. Et c'est ce que nous espérons. Et c'est ce que nous amenons au Seigneur. Que la beauté de Jésus soit vue en toi. Cette compassion merveilleuse. Ô oh, Esprit divin, que toute ma nature, toute ma nature soit raffinée jusqu'à ce que la beauté, jusqu'à ce que la gloire, jusqu'à ce que la bonté, jusqu'à ce que la bonté, la grâce du Seigneur, soit vue, soit trouvée dans ma vie. Et il le fera. Ton heure a sonné, mon heure a sonné, un jour gracieux, un jour heureux, un grand jour, un jour glorieux. Voyons cela en Luc 4, 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, notre Christ, notre Sauveur. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux que le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand tu fais ton choix ce soir, tu ne seras plus un captif. Tu n'auras plus le cœur brisé. Tu ne seras plus un pauvre indigent. Le recouvrement de la vieuse aveugle. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour proclamer, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, Et c'est Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors, il commença à leur dire, et il vient te dire, et il vient te dire Ton jour glorieux est venu. Le jour gracieux est venu pour toi. Et commence à leur dire Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie dans votre vie, dans votre famille. Voici le jour l'écriture sera accomplie dans ta vie. Verset 22 Et tous lui rendaient témoignage ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph, ton langage va affecter ton choix. N'est-ce pas le fils de Joseph naturel? N'est-ce pas le fils de Dieu surnaturel? Je vois quatre hommes. Et l'aspect du quatrième est comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Ça apportera la conviction, la conversion dans la vie d'un homme pareil. Les démons criaient :« Nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Cela apporte la délivrance à cet homme démoniaque qui appelle-tu Joseph, qui appelle-tu Jésus, le fils de Joseph, le fils de Dieu, va déterminer le jour de gloire, le jour glorieux, ou va déterminer le jour ténébreux dans ta vie, dans ton choix. Verset 32. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Quand tu fais le choix, je choisis le Fils de Dieu. Il a mené le salut du ciel. Il a la vie éternelle du ciel. Il a mené la gloire et la grâce. Il a amené toutes les provisions du ciel. Il a souffert pour nous. Il nous a donné toutes les provisions au Calvaire. Quand tu sais que c'est lui, le Fils de Dieu, au Calvaire, qui nous donne la grâce et la gloire. Si tu fais ton choix, un bon choix, ta vie et ta destinée seront glorieuses. Vous voyez le verset 36. Si c'était frappé de stupeur comme tu le seras, la joie qui viendra dans ton cœur, l'assurance qui viendra dans ton âme, et l'affirmation qui viendra du ciel dans ta vie, dans ta personnalité là-bas. Tous se furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole Ils commandent aux, avec autorité puissante aux esprits impurs et ils sortent. Félicitations ce soir. Tu es venu au moment du grand choix dans ta vie. Tu as le choix, tu as la liberté. Il met la vie et la mort devant toi. Il mêle les autres choses que tu choisis devant toi. Ce soir, je choisis la vie. Ce soir, je choisis Dieu. Ce soir, je choisis le pardon. Ce soir, je choisis la liberté. Ce soir, je choisis le jour glorieux final. Dieu te fera miséricorde. Il t'attendait. Pour ôter toute ta, ton angoisse. Pour ôter toute ta condamnation. Il pouvait donc te donner cela. Mais non. Il n'impose rien à personne. Il te laisse de faire ton choix. Ce soir, je prie que tu fasses le bon choix. La tête baissée, les yeux fermés. Le bon choix. La tête baissée, les yeux fermés. Et quelque chose que les autres disent, quelque chose que les gens ont font, je choisis la vie ce soir. Je choisis le salut ce soir. Je choisis le pardon ce soir. Je choisis la bonté de Dieu pour ma vie ce soir. Et n'importe où tu es en ce jour final de cette croisade d'Akra, Dieu dit traite avec lui ce soir et détourne-toi du passé. Regarde à lui avec ta culpabilité. Choisis seulement Christ et son salut. Si tu choisis Christ, si tu choisis le pardon, si tu choisis la liberté, si tu choisis la grâce de Dieu, si tu choisis la vie en Dieu, N'importe où tu es, alors lève ta main et dis, je fais mon choix. Je fais mon choix. Le choix de la vie éternelle. Le choix de la vie éternelle qui purifie de tout péché. Je fais mon choix. Lève cette main. Je choisis Dieu. Je choisis la grâce. Je choisis le salut. Je choisis le pardon. Lève cette main. Et comme tu lèves la main, tu n'as pas honte de Christ. Publiquement et en privé, tu as la grâce de Dieu disponible pour toi. Comme, comme tu lèves la main, tu peux te lever. J'ai fait mon choix. J'ai choisi la vie. J'ai choisi le pardon. Et le moment que tu le choisis, c'est pour toi. Dès que tu choisis ce salut, ça vient. Lève ta, moine, ta main et tiens-toi debout à ma droite, à gauche. Au milieu, derrière. N'importe où tu entends ma voix. Fais un choix sage. Élève-toi. À la radio, fais ton choix. À la télévision, fais ton choix. En ligne, n'importe où tu as, fais ton choix. J'ai choisi la vie. Et nous allons prier ensemble Maintenant. Père, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta compassion, et tous nos péchés se sont égarés, tu nous attends. Et tu dis, notre passé pour être enseveli, c'est pour choisir Christ dans notre vie maintenant. Et tous ceux-là qui, qui sont devant lever les mains, ils ont fait le choix partout où ils se trouvent et ils ont fait le choix pour toi. Et selon Seigneur, ta promesse qui ne peut faillir, accorde ton pardon maintenant au nom de Jésus. Qu'il entende votre Amen. accorde ta liberté maintenant au nom de Jésus. Donne-lui ce salut réel au nom de Jésus. Et que la joie du salut vienne dans chaque cœur. Une nouvelle vie vienne dans chaque vie. Et que la beauté du ciel soit vue dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Et que tes œuvres de compassion, tes œuvres merveilles soient vues dans leur vie au nom de Jésus. Esprit divin, raffine chacun maintenant au nom de Jésus. Comme ils ont fait le choix, et toi tu as accordé le choix, que la lumière de leur vie brille, jusqu'à ce que tous ceux qui sont autour de toi voient la beauté de Jésus dans leur vie. Merci Seigneur pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu merci ses frères. Nous allons maintenant passer à la session des conseils et après ça, je reviendrai et nous allons prier. Ta prière est exaucée. Ta confession a été acceptée par le Seigneur. Conseiller, N'importe où nous sommes dans nos différentes églises, sur les champs de croisade où nous sommes, donnons-les les fiches de décision et veillez à ce qu'ils les remplissent lisiblement et correctement. Conseillers, occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont fait la, pris la plus grande décision de leur vie. Et notre devoir, c'est de veiller à ce qu'ils continuent dans cette décision tous les jours de leur vie. Donc, dans nos églises locales, sur les champs de croisade où nous sommes, occupons-nous rapidement de tous ceux-là qui ont levé leurs mains et qui ont donné leur vie au Seigneur. Si vous nous suivez en ligne et vous donnez votre vie à Dieu en ligne après le message. Il y a un, un, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et le formulaire va s'afficher. Et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider davantage dans votre nouvelle marche avec Dieu. Si vous avez suivi à la radio, à la télévision, il y a des numéros qui vous seront communiqués, que vous pouvez contacter pour qu'on vous aide. Là, envoyez donc vos noms et numéros de téléphone, ou vous pouvez faire des appels, ou vous pouvez donc envoyer des SMS pour qu'on puisse vous recontacter. Ou vous pouvez appeler ce numéro, ou écrire par SMS ou bien par WhatsApp à plus 234. 91, 54, 44, 92, 63. Allons-y rapidement. Il y aura un banquet spécial en ligne pour ceux qui nous suivent et qui ont donné leur vie au Seigneur le... Dimanche 30 avril. Et on vous enverra plus de détails à ce sujet. Et le pasteur sera ravi de vous savoir présent pour ce banquet. Pour les convertis, n'attendons pas forcément le jour du banquet pour commencer par les chercher. Déjà après la croisade qui finit ce soir, demain, nous devons commencer à prendre contact avec les nouveaux convertis pour déjà pouvoir localiser leur maison et continuer à les encourager, à les motiver, à continuer dans la foi et surtout à venir au banquet qui sera organisé pour eux Levons-nous pour accueillir notre organisateur comme il vient prier pour la guérison, la délivrance et les autres bénédictions que vous attendez de la part du Seigneur. Gloire à Dieu Votre choix tout ce que tu choisiras, tu l'auras au nom de Jésus. Je choisis la guérison. Dis-le nom. Je choisis la santé. Je choisis la délivrance. Je choisis la domination. Je choisis la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu viendra au nom de Jésus. Je choisis le miracle. Répète-le. C'est Dieu même qui a dit il nous a invités pour que nous choisissions la vie. Et tout ce que nous choisissons, il va confirmer en ce dernier jour de ces, cette croisade de six jours. Nous allons choisir la vie pour aujourd'hui et la vie pour toute notre vie. La guérison aujourd'hui et la santé pour le restant de nos jours. La délivrance aujourd'hui et la domination pour le restant de nos jours. Ce que tu choisis, tu l'auras. Ce que tu demandes, tu reçois. Ce que tu mentionnes, tu l'auras. Lève la main et mets l'autre main là où tu as le défi. Père Céleste, nous te remercions. Tu es gracieux, tu es bon. Tu es glorieux, tu es puissant. Tu as laissé le choix entre nos mains. Tu nous as pas prédestinés à la maladie ou à l'infirmité ou à la faiblesse. Ou à une maladie qui nous diminue. Tu as la guérison pour tout le monde. La santé pour tout le monde. La délivrance pour tout le monde. La domination pour tout le monde. Le bonheur et la joie pour tout le monde. Tu nous as dit de choisir. Nous faisons nos choix maintenant. Seigneur. Tout le monde choisit la guérison. Accorde la guérison. Envoie la guérison à chacun maintenant au nom de Jésus. Chacun choisit la délivrance. Envoie cette délivrance à tout le monde maintenant au nom de Jésus. Chacun choisit les miracles. Et je prie, que le miracle qu'ils ont choisi, envoie-le maintenant à eux, au nom de Jésus. Folie, tu n'as plus de chance de rester là-bas, sors au nom de Jésus. Aveuglement, tu n'as plus de chance de rester là-bas, sois guéri au nom de Jésus. Nous prions que la sudité, le mutisme, vous n'avez plus de chance de rester là-bas sur ce garçon, cette fille, cet homme, cette femme. Que tes oreilles soient ouvertes maintenant. Que ta langue parle maintenant au nom de Jésus. Les os brisés soient maintenant joints, recollés au nom de Jésus. On demande pour ceux qui sont paralytiques Paralysés Aucune partie du corps qui manque Ils ont choisi la santé complète Guéris-les maintenant Au nom de Jésus Toute maladie interne Toute maladie intérieure Je vous commande maintenant Sortez de leur vie Au nom de Jésus Seigneur, que ce jour soit un grand jour de miracle pour tout le monde, un jour glorieux de miracle pour tout le monde, maintenant même, qui est de grandes guérisons, de grandes délivrances, de grands miracles partout, ici au lieu principal, en ligne, à la radio, à la télévision de grands miracles inoubliables, des guérisons, des délivrances, pour tout le monde, à part de ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous louons ton nom. Nous te glorifions. Nous avons fait notre choix, et notre choix est confirmé. Au nom de Jésus nous prions, gloire à Dieu